sur la création monétaire, sur comment ça va avec l'argent et comment, on, comment ça marche l'argent, euh, qui essaie d'explorer un peu les mécanismes euh, du modèle économique dans lequel on est, euh, qui essaie de remonter à travers l'histoire pour arriver à comprendre depuis quand on est comme ça écrasé par euh, le poids de la dette et qui à la fin finit par euh, explorer un peu des possibilités pour l'avenir, comment on pourrait faire autrement euh, avec l'argent pour moins être piégé dans le fardeau de la dette et pour essayer de s'émanciper euh, de notre condition de débiteur euh, perpétuel. Comment ça va avec l'argent Eh ben c'est la merde. <rire> enfin c'est dur. Parce qu'on ne dit pas merde hein, en fait. Non, ouais. C'est dur. Bon ben vas-y, raconte. Mm. Eh ben, en 2012, j'ai emprunté 236 459 euros pour acheter l'appartement dont j'étais locataire. Belle somme Ouais. Enfin, mon proprio, vous voulez nous expulser pour vendre. Et comme mon compagnon est intermittent du spectacle et que trouver une location à Paris, ben bah, c'est pas évident tous les jours. Non, mais pas, raconte non, je... pas ta vie non plus. <rire> ouais. Paris, le parc immobilier croit moins vite que la demande de logement, alors forcément, trop peu d'offres, beaucoup de demandes, ça fait monter les prix. C'est la loi du marché. Ça finit toujours par s'équilibrer. Faut faire confiance. Et toi, t'es confiant Je suis réaliste. Ça marche comme ça. Il a même que ça qui marche, alors. Je marche. Tu profites, ouais. Et toi, t'étais bien contente de trouver un banquier qui te prête 236 000 je sais pas quoi pour acheter l'appartement dont ton propriétaire voulait t'expulser Et toi, t'es pas contente de toucher des intérêts au passage Eh ben voilà, tout le monde est content bah non, pas tout le monde Votre création monétaire qui se concentre dans l'immobilier, elle ne va pas dans l'investissement productif. Elle ne crée pas d'emploi Votre système, il crée du chômage à la chaîne, il met les gens à la rue. La confiance, tout est là. Super. Mais oui, la confiance, bien sûr, tout est là. Quand les Allemands n'ont plus cru en leur monnaie, elle s'est écroulée, elle est morte. Ça ne tient que par ça, parce qu'on y croit. Les boules dans les campagnes, ils attaquent les magatas, mais les véhicules à tu joues plus C'est pas ça l'histoire Je trouve donc que c'est très pédagogique, c'est très complet. Alors bien évidemment, bon, je partage pas forcément euh, le, la solution, le, la dernière partie, mais c'est c'est euh, euh, anecdotique en fait. Ça. Voilà, c'est pas forcément euh, ce qu'on retient de la pièce. C'est pas ce qui est le plus important dans la pièce, je trouve que tout le reste est vraiment très bien fait, avec une mise en scène intéressante, avec très peu de moyens, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Moi bon, apparemment je m'en fous. c'est toujours la faute des riches, hein. les spéculateurs, les gros méchants capitalistes, hein. et les responsables politiques. Bah foutu de contenir la fuite des capitaux et de prélever correctement l'impôt. C'est caricatural. C'est juste un autre point de vue sur l'histoire. L'histoire, c'est plus compliqué que ça. Ce sont des rapports de force. Ce sont des synergies complexes. Ça s'appelle la lutte des classes. Donc, euh, on va à apprendre, hein, si tu veux à avoir. Si tu travailles pour le temple, tu reçois un par mois. Ah, donc je reçois de la monnaie. Et ça ressemble à quoi Non, tu reçois deux rations d'orge par jour. 60 par et ça, ça vaut un ça euh, euh, Se taper euh, 1h20 sur euh, la dette, euh, la création monétaire, c'est un sujet qui peut avoir l'air très ingrat, assez austère. Euh, mais en fait, c'est une inquiétude qui se lève assez rapidement pendant le spectacle, parce que euh, passer le premier temps, qui est un temps d'explication du mécanisme de la création monétaire, après, il y a une espèce de, de manège assez ludique, assez rigolo, qui emprunte un peu au cirque, euh, qui va aller chercher du côté du burlesque dans les sketchs historiques. Du coup, il y a une forme qui est assez euh, ludique, joyeuse, enlevée, qui fait que, euh, à l'arrivée, les spectateurs en général sont euh, extrêmement soulagés et réjouis de pouvoir apprendre des trucs sur l'argent euh, dans une forme euh, plutôt tonique. <tousse> Non, non, non, non Conquête, conquête C'est Alexandre, le grand ah. Quel cirque ah, C'est jolie